Dans cette vidéo, nous allons montrer comment on peut imperméabiliser de façon efficace les bassins de collecte des eaux de ruissellement. Ces bassins connaissent actuellement un engouement extraordinaire dans toute la zone soudano-sahélienne, à sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Mais un des gros soucis que l'on rencontre là-dessus c'est euh, l'infiltration. Lorsque l'eau tombe, eh bien, et s'engouffrent dans les bassins euh, normalement ils sont construits de manière à ce que ça puisse tenir pendant une poche de sécheresse d'environ une dizaine de jours mais dans la pratique on a constaté dans de nombreux projets que justement euh, lorsque l'eau est stockée là-dedans, cette eau en l'espace de quelques heures seulement finit par disparaître donc euh, on n'arrive pas à maintenir euh, stocker l'eau à l'intérieur pendant plusieurs jours de suite de manière à faire face à l'infiltration. Alors, euh, nous avons là une, un bassin qui a été réalisé. Euh, voilà, on l'a creusé, on n'a pas encore revêtu ce bassin. Et évidemment, il y a plusieurs solutions là-dessus. Mais nous, ce que nous avons testé, c'est la solution bitume, goudron. Et en réalité, nous nous sommes intéressés à cette problématique parce que... Euh, tout comme euh, on, on, on réalise des bassins pour euh, collecter de l'eau euh, afin de faire de l'irrigation de complément, euh, d'eux-mêmes, euh, nous, nous avons réalisé aussi des bassins hein, à, à même le sol. Hein, parce Au côté-ci du bassin, nous avons une largeur de 3 mètres euh, sur, une, euh, sur une longueur de 9 mètres par là. Et, mais nous, nous faisons de la pisciculture là-dedans. Mais la problématique est la même chose. C'est-à-dire, si vous réalisez votre bassin en nu comme ça, et vous mettez de l'eau là-dedans, elle finit par, par partir. Hein, euh, à moins d'être vraiment sur un sol euh, d'argile lourde. Et donc, euh, on a été confronté à cette même problématique. Comment arrêter euh, les pertes par infiltration Là, vous avez un bassin piscicole euh, qui a été revêtu. Nous allons expliquer tout à l'heure comment nous avons fait le revêtement. Mais tout cela dit que ce bassin parvient à stocker de l'eau maintenant, eux ont fait de la pisciculture là-dedans. Donc, en fait, euh, lorsque on arrive à maîtriser la question de stockage de l'eau dans les bassins même de collecte de l'eau du ruissellement, il est possible d'étendre les activités un peu plus tard pour euh, faire, par exemple, de la pisciculture. Alors, notre solution, bien entendu, c'est le revêtement bitume, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez un euh, cas typique de revêtement bitume, n'est-ce hein, pas euh, qui n'est pas encore achevé, donc vous voyez là, on a mis la euh, bitume sur la paroi, hein, qui était nue, bitume que vous voyez, et ensuite on a mis du péré au-dessus de cette surface bitumineuse, on a mis du péré et on a mis un peu de maçonnerie là-dessus pour maintenir les pierres en place. Alors, dans ce qui suit, nous allons expliquer le processus de ce revêtement. Alors, Lorsqu'on veut utiliser du bitume hein, pour faire le revêtement des BCR, il est très important de veiller à la qualité du bitume. Celui que nous, nous avons euh, utilisé euh, est ici, euh, l'Industrap Bitume Oxide 135, euh, qui a été fait euh, à Yopougon, hein, dans la zone industrielle de Yopougon. On voit les adresses ici, n'est-ce pas et on voit, hein, ils suivent une normalisation, hein. voilà la normalisation ici. Hein. NFT 66,004, ASTM D86, entre autres. Et ça c'est un sac de 20 kg. C'est du bitume très concentré, lorsque vous prenez ça c'est solide. Et on voit tout de suite, euh, on sent la qualité. Il existe sur le marché euh, du bitume hein, qui n'est pas de cette qualité. Donc, euh, quand on applique ce bitume, on peut avoir des problèmes. Euh, C'est-à-dire que malgré l'application, eh l'infiltration euh, peut continuer. Alors que celui-ci, hein, entre autres, hein, bon, ce n'est pas la seule marque sans doute, mais en tout cas, au moins, euh, ce bitume Oxide 135, quand on l'applique, euh, vous introduisez l'eau dans le bassin dont les parois ont été euh, recouvertes de, de ce bitume. Vous voyez, l'eau reste, elle stagne, elle ne s'infiltre pratiquement pas. Et vous voyez comment elle est transparente, Et le goudron ne déteint pas du tout euh, dans l'eau. Et on a rempli ce bassin, ça fait 48 heures maintenant, la hauteur d'eau ne bouge pratiquement pas. Donc l'infiltration est stoppée, nette. Euh, sur l'exemple le petit bassin que nous voyons ici, on voit qu'il a plu, donc l'eau a coulé par là. Normalement, sur les BCR, on aménage cette partie que l'eau puisse s'engouffrer en mettant par exemple de la pierre plate ou du péré maçonné tout simplement on aménage et que ça rentre alors celui là ça n'a pas été fait encore et quel problème ça peut entraîner surtout lorsque on n'a pas déposé justement du péré euh, maçonné sur les parois qu'est ce qui peut se passer l'eau en descendant dans le bassin peut décoller de la paroi le goudron. en ce moment vous pouvez constater pourquoi nous disons qu'il est important que l'on puisse stabiliser la paroi par le péré maçonné parce que le péré viendrait par son poids s'appuyer sur le goudron et donc maintenir et si l'on cimente donc on fait du péré maçonné, cela va contribuer davantage au maintien de la stabilité des parois, sinon avec le ruissellement qui rentre dedans il peut y avoir justement ce décollement, n'est-ce pas de, de goudron qui n'a pas cédé, hein. on voit le, les lames de goudron, ça n'a pas cédé, mais ça s'est décollé sur le bord. Alors c'est quelque chose dont il faut, il faut tenir compte. Alors ce qu'on voit ici, c'est une rigole hein, de circulation de l'eau. Lorsqu'il pleut donc, l'eau prend ce chemin préférentiel. C'est ça qu'il faut être capable d'identifier lorsqu'on fait les bassins de collecte des eaux de ruissellement eau Donc sur le terrain plat, on peut voir quand la pluie tombe, hein, quels sont les, les, les rigoles naturelles qui se créent. Ils vont donc conduire là où nous voulons implanter justement le bassin, de collecte, et on fait euh, donc, euh, un espace à l'entrée où on va créer une dissipation d'énergie. l'énergie. On peut mettre par exemple quelques sauvages, on hein, peut même péré là. Bon, ici là on l'a pas cimenté. Et il faut bien aménager, hein, bon, ça c'est le petit modèle que nous avons fait, mais il faut bien aménager l'entrée hein, pour que l'érosion ne puisse pas enlever. Alors donc, après, l'eau va s'engouffrer le euh, dans le bassin. Et on voit là, donc on a protégé les bordures aussi contre les eaux externes non contrôlées, les eaux sauvages en petit. Et donc, euh, ça va s'engouffrer dans ce bassin. Donc, on a recouvert l'intérieur ici. Euh, cette fois-ci, on a stabilisé la partie supérieure en mettant un peu de ciment et du péré maçonné. Hein. Déjà, on avait mis du goudron de bonne qualité. Vous voyez une partie de ce goudron qui a séché ici. Et là, ça devient comme, euh, comme une sorte de film plastique. Hein? Donc c'est ça qui recouvre la paroi et qui est imperméable. Et il faut veiller à ce que l'application soit assez minutieuse pour éviter les trous, bien sûr. Que vous voyez là, sinon l'eau va s'engouffrer, par ces trous-là. Mais on voit là, celui-là fait une épaisseur de 1 à 2 mm. Donc si on a le coudron d'excellente qualité, on applique à l'intérieur, et ben on stabilise la porte supérieure. Voilà, ça tient. Mais... Euh... Si la pente est inclinée 45 degrés, l'idéal serait de placer effectivement du périmassonné qui par son poids va contribuer à la stabilisation non seulement du goudron de revêtement mais aussi de la paroi même pour qu'elle ne s'effondre pas. Là, pour les bassins d'essai, nous avons payé 200 litres d'asphalte dans ces fûts que vous voyez à raison de, bon, tout transport compris hein, au Burkina Faso ici, à raison de combien de francs 100 000 francs. 100 000 francs. Bon, 200 litres à 100 000 francs, ça veut dire que le litre nous revient à 500 francs, CFA. Bon, euh, évidemment, c'est très, très visqueux là-dedans. Et si on tente d'appliquer ça, hein, tu peux faire bouger un peu, qu'on voit la viscosité. Si on tente d'appliquer ça, qu'est-ce qui se passe À chaque coup de pinceau appliqué sur le, la paroi euh, de, du bassin, eh bien, en soulevant le pinceau, ça va arracher... Le, les couches de terre qui sont en haut, que ce soit mouillé ou pas mouillé. Et donc, euh, on fait la solution classique, hein? c'est-à-dire, il faut chauffer, il faut élever la température de l'asphalte, c'est ce qu'on fait ici. Hein? On va élever, une fois qu'on a bien élevé, la viscosité diminue et ça devient quasiment euh, comme de l'eau, quoi. On le voit un peu là-dedans, avec quelle facilité il soulève, vous voyez comment ça se coupe, alors que là-bas, eh ben, les filets tombants avaient du mal même à se couper. C'est à ce stade, donc, qu'il faut euh, commencer à l'appliquer directement avec des pinceaux. Il faut utiliser des pinceaux aussi larges que possible. C'est mieux de mouiller un tout petit peu le sol, hein, d'humecter le sol. Euh, il peut être préférable même de garder le grand seau sur le feu et de prendre des petits pots, euh, selon la facilité, et d'appliquer donc. On avait essayé avec le rouleau, mais on voit bien que le rouleau a tendance, euh, euh, disons, à enlever euh, à enlever la terre et le goudron qu'on a appliqué déjà il a tendance à le tirer et donc euh, la solution rouleau n'est pas la meilleure il faut utiliser des pinceaux aussi grands que possible et, et, et ça prend vous voyez là, je mets l'eau là-dessus vous voyez comment l'eau glisse et cette eau, vous voyez, elle est transparente on peut voir là si l'eau arrachait la terre ou s'infiltrait on allait voir que ce n'était pas transparent donc cette eau transparente qui va couler mais comme on a dit ça on va couvrir après de péré maçonner donc euh, dans la finalisation on ne verra même pas qu'on a mis un peu de bitume derrière et comme témoin on peut voir à côté si je fais glisser l'eau là vous voyez vous voyez, l'eau sale qui coule hein ouais. donc non seulement ça s'infite mais ça arrache les particules argileuses de la paroi donc, en mettant le bitume on évite ce problème En fait, euh, il est bon d'utiliser le feu directement à l'intérieur du bassin. Là, on est, à, on est en train de chauffer là dans un demi-fi de 100 litres. Et donc, euh, on applique directement sur les parois, comme on peut le voir là-bas. Et c'est ça que nous avons dit, maximum de 3 jours. Pour un petit bassin de 9 euh, sur euh, 9 sur 3 avec une profondeur de 1,50 m, on a fini et après si on veut on peut recouvrir le fond ici et parfois le goudron quand c'est un peu chauffé au soleil va fondre et couler en bas et on peut récupérer et remettre dans la, dans la marmite au feu la terre va couler au fond et on récupère toujours notre goudron qu'on va appliquer en fine couche sur les parois donc ici on voit le péré il est placé à sec hein. le poids des cailloux ou des moellons contribue à la stabilité des parois. Euh, mais euh, pour ce qui de est de l'infiltration, c'est surtout donc euh, l'asphalte qui est derrière qui va euh, disons, arrêter l'infiltration à travers les parois. On fera la même chose bien entendu sur le fond. Et, et donc euh, un peu plus tard, les, euh, les opérateurs vont venir et vont placer dans les grands vides qui sont là, ils vont placer euh, des petits moellons pour bloquer davantage, et ensuite on passera un peu de ciment là-dessus pour bien stabiliser tout ça. Alors, donc, euh, ça, ce sont les dernières touches hein, qui, vont être, qui vont être faites là-dessus. Et après, bien entendu, on recouvrira de bitume ou d'asphalte le fond, et si on veut, on peut euh, passer une mince couche de de chape ou de, de, ou de mortier de ciment sur ça.